et Eh bien, salut à tous et à tous, il est 16 h j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo sur Planet Coaster, deuxième partie par rapport à la... Pourquoi tu cours comme ça, toi Eh pourquoi tu cours comme ça C'est génial que ce service soit gratuit Ah c'est une pisseuse <rire> Les amis, donc nouvelle vidéo sur euh, PC Planet Coaster après avoir vu la zone Far West. Du coup, je ne connais pas vos retours puisque je tourne cette vidéo à la suite. Voilà, mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé et j'ai hâte, vraiment hâte de euh, voir vos, vos retours. Aujourd'hui, on va, comme promis, non pas s'attaquer au feu d'artifice. Ce sera encore pour euh, la prochaine vidéo. Par contre, on va s'attaquer à la partie Est, à la partie droite euh, du parc d'attractions. Puisque je vous rappelle, il y a pas mal de par là-bas puisque du coup j'ai enlevé euh, je vous rappelle le coaster entre guillemets enfin euh, euh, je sais pas si on peut appeler ça un coaster bah oui si c'est un coaster connard euh, non, excusez moi je suis un peu alors je vous explique attendez petite mise en contexte pour ceux que ça intéresse il est 23h15 euh, à cette heure là normalement je dors euh, <rire> à cette heure là je dors parce que je suis fatigué de mes journées là je tourne plein de vidéos à l'avance donc j'ai enlevé l'attraction des euh, motos et j'ai fait autre chose, je vais vous montrer. Donc là, j'ai rien retouché. Ah, les toboggans, oui, oui, vous m'aviez spammé pour mettre des barrières. Donc, j'ai mis quelques petites barrières. Parce qu'évidemment, les enfants, après, ils meurent. Et euh, bon, après, voilà. Euh, <rire> non, je, vais, je vais dire une dinguerie, là. Je vais dire une dinguerie et je vais oublier de couper au montage. Donc, je ne vais rien dire. En tout cas, les barrières sont là. Ensuite, euh, le grand utopia, il n'y a rien qui, qui a changé, là. Le, le, les tacos. Et c'est ici que tout... Que tout change. Alors, on a toujours ici les toilettes et le la petite pharmacie. Donc, dans une ambiance caserne des pompiers, euh, nous avons une grande, enfin une grande, une, une place, euh, une nouvelle place ici. Donc, avec une petite fontaine différente de celle qui est là-bas. Hein, c'est pas la même. Hein. Là, c'est un peu une type euh, carré. Là-bas, c'est une type euh, ronde. Donc, avec plein de bancs euh, frères. Mais les fils de... Non mais c'est pas vrai Il y a des poubelles juste là Faites des efforts Merde Je ne sais pas Faites des efforts Donc voilà pour le moment c'est vide Mais nous avons à gauche quelque chose Vous avez très bien compris ce que ça va être Et à droite... De toute façon je suis con parce que c'est le titre de la vidéo Donc vous savez très bien ce que c'est à gauche Et à droite du karting Du karting et je suis très très très content euh, Un train fantôme comme je l'appelle En tant que euh, amateur. Moi j'appelle ça un train fantôme Et je sais que vous appelez ça... Dark Ride. Et euh, là, je suis dans l'idée de faire un labyrinthe, mais en vrai de vrai, euh, ça prend tellement de temps à faire ça, je suis dégoûté. Et du coup, j'ai la flemme et je pense que je vais enlever et je vais faire autre chose. Je sais pas, l'idée est bonne, le labyrinthe est très bon en plus. Mais euh, en vrai, euh, déjà, il n'y a personne qui va y aller. <rire> en plus de ça, Et mettre là les, les sculptures végétales, frère, euh, ça me prend la tête. Regardez les karting comme c'est beau. Alors... J'ai remis le, les véhicules de police Tout ça comme je l'avais fait Donc euh, bah, quand il y avait euh, les motos de police Justement Je vais vous mettre de nuit Voir un petit peu à quoi ça ressemble Parce que c'est sympa Alors Fast and Furious bien sûr Parce que je suis un grand fan Et donc forcément ça me fait penser à ça Donc regardez de nuit je vous montre Donc ça fait un petit peu... bah, en fait c'est une zone karting quoi on, on se croirait plus dans un parc d'attractions C'est vraiment euh, une, une zone full karting Tout simplement Avec des haut-parleurs, de la musique Yo, yo voilà, avec euh, des lumières un petit peu partout de différentes couleurs. Le circuit, bien sympa. Euh, J'aime bien parce que tout ce que je dis, c'est sympa. Tout ce que j'ai fait, c'est sympa, donc je motosus. Euh, donc l'entrée, elle est par ici. Donc voilà, petit Z pour la file d'attente. Avec, bien sûr, toujours la sécurité. Les kartings vont dans ce sens. Donc les visiteurs sont à côté. Bon, après, ça reste du karting. Hein, c'est pas de la formule 1, donc il euh, n'y a pas de danger euh, euh, primaire. Il y a assez de sécurité, mais c'est surtout tu les vois venir, tu vois. On n'est pas en sens inverse. De même pour là... Euh, la sortie Les véhicules passent par là Donc t'es toujours dans le sens à voir Les véhicules arriver tu vois ce que je veux dire Avec des véhicules de Formule 1 juste ici Que j'ai chopé sur le workshop Voilà je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse C'est sur le workshop c'est assez facile à trouver De toute façon la petite... Eh, regardez la flèche Je me suis fait plaisir <rire> J'ai voulu faire noir et blanc comme Fast and Furious Voilà donc je vous montre un petit peu le... Bah, comment c'est fait Tout simplement le karting donc voilà le, le circuit comment il est Il est très simple euh, mais en même temps très bien parce que il a, il a les petites courbes, les passages assez sympas qui permettent voilà, de rattraper les autres, de doubler. Je suis, je suis devenu fan de karting, je vais vous le dire en ce moment. Mais c'est dommage que ça coûte cher dans la vraie vie. Mais, enfin ça coûte cher, ouais si quand même. Mais genre voilà, je, donc je suis quand même relativement inspiré de certaines choses et, et donc ça rend un truc pas trop mal. Euh, donc, euh, donc voilà, et puis c'est juste à côté du, du parking. Euh, de, donc des backstage aussi ici. Donc ce qui permet, voilà, s'il y a un problème avec les cartes et tout. De, voilà, on peut faire des trucs. Enfin, on peut s'imaginer plein de belles choses. C'est génial, hein. Regardez-les. C'est toujours la voiture rouge qui est en premier. Je, je trouve ça fou. Alors je sais qu'il y a un easter egg. On peut conduire des, des kartings. J'ai vu ça sur YouTube, euh, des tutos. On peut conduire les kartings. Mais apparemment, c'est dégueulasse, euh, la maniabilité. Oh, la voiture jaune qui passe devant. Incroyable Oh, bah il est content. Il, il a bien raison. Donc voilà pour le karting. Si vous avez des idées de déco... Euh, n'hésitez pas, après il faut pas trop en faire non plus, hein, mais euh, n'hésitez pas à me dire. Un truc que j'ai oublié de vous dire dans la dernière vidéo, vous l'avez peut-être vu, c'est l'essence interdit là, j'en ai... ai mis partout. Euh, j'en ai mis là, et j'en ai mis à chaque attraction où il y a un où il y a la sortie un petit peu loin. C'est-à-dire que là par exemple, j'en ai pas mis parce que la sortie est juste là, il y a personne qui va, enfin ça se voit tu vois, on sait qu'il n'y a, à... a pas à passer là, on le sait. Alors que pour autant, euh, par exemple ici... Voilà, là tu vois les escaliers, tu te demandes où c'est que ça mène. Bon, bah voilà, là il y a le sens interdit. Tu, tu sais que c'est la sortie, t'as pas à passer par là. Donc voilà, j'ai fait ça un petit peu partout. Là il y a un sens interdit. Je vous montre parce que je ne vous l'avais pas montré. Donc voilà, un sens interdit ici. Je pourrais. Ah oui, j'en ai pas mis là. Attendez, je vais le faire en direct. Je vais le faire en direct avec vous, mais c'est vrai que là il faudrait en mettre un parce que ça risque de poser problème. Donc là tout simplement, hop, et voilà. Donc pareil, j'en ai mis. Euh... Bah d'ailleurs, c'est vrai, je vous ai pas montré, mais la sortie de cette attraction là se relie à la sortie de celle là. Voilà. <rire> c'est vraiment nul à chier ce que je suis en train de vous montrer mais c'est génial Donc voilà j'en ai mis vraiment un petit peu partout Le Dark ride on s'en occupe Donc le train fantôme Je suis assez content Alors je vous voulais dire hein, là il est 23h21 Je sens que je vais pas réussir à dormir avec ces conneries Parce que euh, bah c'est parce que, parce que plutôt pas mal voilà Alors euh, euh, C'est pas fini l'extérieur c'est pas voilà si vous avez des idées je suis preneur Mais pour ce qui est de l'intérieur c'est plutôt pas mal Donc je vais vous montrer Je vais me taire Je vais surtout vous laisser avec l'ambiance sonore parce que j'ai vraiment voilà, je me suis un petit peu amusé. On est parti les gars, n'oubliez pas le pouce bleu et vraiment dites-moi ce que vous en pensez. J'ai hâte de vous lire. Tous les passionnés de Dark Ride, c'est à vous. Alors voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez, je vais vous montrer euh, l'envers le, le, du décor, je vais vous montrer avec de la lumière etc. Juste petite parenthèse, ah par contre je ne savais pas que ça passait à travers l'électricité, ah c'est dommage putain le con j'avais jamais vu ça. C'est dommage, euh, juste un petit truc, je suis, je, je suis, je suis content. Je, je suis content avec le recul, c'est pas parfait, il y a des endroits où on pourrait encore faire des choses et modifier, mais je suis content avec le recul de voir ça, euh, ça me plaît beaucoup, ça me fait penser à, à des trains fantômes dans les fêtes foraines, euh, il me manque juste, c'est genre vraiment pour faire comme en fête foraine, il faut que ce soit un peu plus compact et que ce soit sur deux étages, mais là en l'occurrence c'est un parattraction et je suis vraiment content euh, de, de comment ça rend, surtout que, les ambiances sonores, on les entend. Vous voyez, quand on était ici, on entendait ce qui se passait à l'intérieur. Et moi, j'ai vu sur YouTube des des coaster fans. <rire> non, pardon. Non, excusez-moi. Mais je veux dire, des des gars qui qui disaient ouais, il faut faire en sorte de séparer les salles de sorte à ce qu'on n'entende pas ce qui se passe dans les autres, mais en fait dans la vraie vie, euh, si vous faites attention je euh, <rire> sais pas hein, dans la vraie vie, y a pas, les sons ne sont pas coupés euh, de salle en salle, on entend ce qui se passe à l'intérieur et d'ailleurs c'est ce qui donne envie quand t'entends gueuler à l'intérieur, tu sais que c'est plutôt pas mal, donc je suis vraiment content parce que ça rend le truc très RP et pour autant, bah, je vais vous montrer maintenant euh, comment ça se passe à l'intérieur, vous allez voir c'est très vide en soi alors, j'allume la lumière donc là ici c'est très vide, il euh, y a juste les lumières ici qui, qui clignotent euh... Donc avec la lumière attendez ça, ça enlève un petit, peu, un petit peu de charme forcément euh, Là vous avez très bien compris les lumières qui s'allument etc La cheminée Là il y a les haut-parleurs pour tout ce qui est ambiance, ambiance sonore Et là j'ai mis en fait des rideaux Tout simplement parce que là Bah voilà là où il y a le screamer là Avec les lumières tout ça Bah quand il y a le, le, le Si y a un train qui arrive ici là Comment on appelle ça un, un, un Bref tu m'as compris s'il y en a un, un qui arrive là Bah t'es spoilé tu vois Et du coup les rideaux font en sorte que tu ne sois pas spoilé Et donc ça c'est vraiment top et euh, voilà c'est le seul truc que j'ai fait de séparation entre guillemets et puis, euh, et puis voilà un petit peu à quoi ça ressemble à, à l'intérieur donc c'est relativement vide tout de suite moins charmant mais euh, quand on est dedans je trouve que ça rend vraiment pas mal donc là pareil il y a un hein, haut parleur enfin voilà je pas mal d'automation on dirait pas comme ça mais voilà on pourra toujours ajouter des choses pas non plus trop en faire sinon c'est nul. Mais voilà je suis assez content Donc vraiment dites moi en commentaire ce que vous en pensez Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer Et, euh, et voilà tout simplement Alors c'est un choix si on voit pas les, les rails euh, On peut s'imaginer plein de choses de manière RP Ça pourrait très bien être un câble électrique en l'air Ou j'en ai pas la moindre idée Parce que là certains pourront dire bah oui mais c'est pas logique euh, Sur quoi il roule On peut très bien s'imaginer que c'est un truc automatisé qui roule euh, euh, Sur une comment dire Sur une direction spécifique Mais c'est un choix parce que si je faisais ça Hop, je pouvais très bien faire ça. Bah, du coup, c'est nul en fait. Genre, euh, j'aime pas du tout. Genre, c'est du coup, c'est clair. Tu sais où c'est que tu roules quoi. Genre, tu vois où c'est que tu vas. Alors que là, là, c'est tu te dis où c'est qu'on m'embarque. Où c'est qu'on m'embarque. Qu Donc voilà, j'aime bien l'idée et, euh, et j'ai hâte, euh, j'ai hâte encore une fois de vous lire. Donc voilà pour ça, le Dark Ride. Sachez que j'avais réfléchi pour faire un hôtel ici. Ce serait l'endroit idéal pour faire un hôtel à la place du labyrinthe. Pourquoi Alors certes, on a le train fantôme ici, c'est un peu... Voilà, bon, l'hôtel serait un peu reculé, il serait là, tu vois. Mais en fait, l'hôtel, il est vraiment euh, en marge de, du parc. Il est dans le parc, mais il est en marge du parc, ce qui est juste parfait. Donc, il n'y aura pas trop de bruit par ici, si ce n'est le circuit automobile, en tout cas le karting. Ce qui fait qu'aussi, le karting, c'est un peu un truc à part d'un parc d'attraction, je trouve. Et c'est juste parfait parce que le mec, tu es, es, es à l'hôtel et à tout moment, tu peux aller faire un petit tour de karting, c'est juste à côté. Il n'y a pas trop de bruit non plus. Donc ici, c'est l'endroit parfait pour faire un hôtel. Il y a toute la place idéale pour faire du végétal, etc. Et à aucun autre endroit, on pourrait mettre un hôtel, en vrai. C'est vraiment l'endroit idéal. Je pense que vous serez d'accord avec moi. La place ici peut être très jolie, en plus. Le seul problème, c'est que je ne sais pas construire d'hôtel. Voilà, je vous le dis. Je ne sais pas construire d'hôtel. Euh, faire des petits cabanons, je sais faire. Des petits buildings, vous voyez, ça va. Mais c'est même pas un vrai building, ce truc. Mais bon, voilà. Mais alors, faire un grand truc comme un vrai hôtel, ça, j'arriverai pas. Et le seul truc que je pourrais faire, c'est de choper sur le workshop ou euh, de récupérer directement là dans boutique et service et dans plan et prendre un, un hôtel préfet. Mais c'est tellement dommage, je trouve. Après, je pourrais très bien retaffer euh, re un hôtel, le modifier, le customiser, mais j'ai un petit peu peur. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Après, s'il n'y a pas d'hôtel dans mon parc, c'est pas bien grave, le parc est pas immense. Enfin, ouais, si en soi, le parc est immense. Le parc est très grand, mais en une journée tu peux tout faire. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'hôtel. Je sais pas. Vous me dites en commentaire dans cette vidéo, est-ce que je mets un hôtel Et si oui, est-ce que j'utilise un qui est préfet et je peux le modifier, etc. Parce que je me vois vraiment pas construire un hôtel. Je me vois pas non plus faire un concours abonné ou dans lequel il y aura juste deux participants qui vont construire un hôtel. <rire> tu vois ce que je veux dire Donc euh, voilà. Je, je sais pas. Euh, vous m'en direz des, des nouvelles. Je pense que j'ai fait le tour. Prochaine vidéo les gars, je vous montre le feu d'artifice, ce sera une vidéo beaucoup plus courte, mais, euh, mais c'est sympa, voilà, c'est sympa. Les amis, n'oubliez pas le pouce bleu, j'espère que vous avez kiffé, et euh, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures, voilà. C'était Mkolo, plein de bisous, ciao tout le monde.